La grande question 2021 dans le monde de l'intermittence, c'était à ah n'en pas douter. Qu'est-ce que je vais devenir moi Oui, alors certes, mais il y a quand même une autre question qui nous a tous brûlé les lèvres en 2021, c'était est-ce que je dois faire un renouvellement anticipé ou est-ce que je dois aller au bout de l'année blanche Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer brièvement quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux options. À titre personnel, j'ai tranché sur cette épineuse question. J'ai choisi le renouvellement anticipé. Donc profitez bien de ce générique parce que vous l'aurez compris comme les saisons de 507 heures vont d'un renouvellement à un autre vous êtes en train de regarder le dernier épisode de la saison 3 Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est encore dans le cas particulier de l'année blanche et que donc, tous les intermittents en France ont un choix à faire. Soit ils attendent la fin de l'année blanche, le 31 décembre 2021, soit ils provoquent eux-mêmes le réexamen anticipé de leurs droits. Le problème, c'est que les conditions d'accès au régime de l'intermittence ne sont pas les mêmes selon que vous avez opté pour l'une ou l'autre de ces options. Qu'est-ce qu'on va faire eh ben c'est simple, on va regarder ensemble les différents modes de calcul et après libre à vous de faire votre propre choix en fonction de ce que vous considérez être le plus avantage pour vous. Bref, je vais vous mâcher un petit peu tout ce travail de recherche, quoi. Ce type me plaît déjà. <rire> Alors, première option, qu'est-ce qui se passe si vous allez au bout de l'année blanche C'est simple, le 31 décembre, le Pôle emploi va regarder votre dernière fin de contrat, puis il va remonter 12 mois en arrière. Là, deux possibilités, soit il trouve 507 heures ou plus, dans ce cas-là, vous êtes renouvelé et toutes vos heures seront prises en compte, soit il ne trouve pas 507 heures, et dans ce cas-là, il va allonger la période de recherche des 507 heures en allant chercher votre contrat précédent. Là, il va regarder si vous êtes à 507 heures. Si oui, il s'arrête et vous êtes renouvelé à hauteur de 507 heures. Sinon, il recommence l'opération en allant encore chercher votre contrat précédent. Et là, il va faire comme ça jusqu'à ce qu'il trouve 507 heures dans la limite de votre dernier dossier. Ben oui, en effet, c'est pas possible d'utiliser deux fois la même date pour deux dossiers différents. Logique. Bon, alors ça, c'est ce qui va se passer si vous allez au bout de l'année blanche. Mais si vous faites un renouvellement anticipé, il se passe quoi Eh ben là encore, le pôle emploi va repartir de votre dernière fin de contrat de travail et il va revenir sur les 12 derniers mois. Mais attention, cette fois, il va tenir compte des périodes de confinement qui ont été en quelque sorte gelées. Ça veut dire que en fonction de la date à laquelle vous demandez votre réexamen, il se peut que dans les 12 derniers mois, l'un des trois confinements soit compris dedans. Dans ce cas-là, cette période de confinement est reportée au début de votre période de recherche, ce qui l'allonge d'autant. Alors le truc, c'est en reportant en début de période ces mois gelés, on peut retomber sur le confinement précédent. Et là, par effet de domino en quelque sorte, ce sont les deux premiers confinements qui seront pris en compte. Ce qui va allonger d'autant plus la période de recherche. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi c'est pas simple, c'est tout simple Dans mon cas personnel, j'ai demandé mon renouvellement fin juin, et ma période de recherche était de 23 mois au lieu de 12 mois, grâce à cet effet. Donc c'était assez valable pour moi parce que tous mes cachets depuis septembre 2019 ont été pris en compte. Alors je sais ce que vous allez me dire, comment je sais sur combien de mois le pôle emploi va se baser en fonction de la date à laquelle je demande mon renouvellement Pour répondre à cette question, je vais vous renvoyer vers l'excellente vidéo de la chaîne WizArtist, une collègue qui se lance sur Youtube, abonnez-vous à sa chaîne dans sa vidéo sur le réexamen, elle détaille tout parfaitement et franchement, elle a tellement bien fait le boulot que ce serait débile de tenter de faire aussi bien. Donc, si vous voulez des précisions sur l'allongement de la période de recherche, allez voir sa vidéo, c'est parfait. Alors, du coup, c'est quoi le mieux Aller jusqu'au 31 décembre ou faire un renouvellement anticipé La réponse est malheureusement, ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Vous aurez bien compris que si vous allez jusqu'au 31 décembre et que vous n'avez pas vos heures dans les 12 derniers mois, le pôle emploi s'arrêtera pile à 507 heures. Du coup, certaines de vos dates plus anciennes seront perdues. Elles seront pas prises en compte, quoi. Et ça, ça peut être dommage si vous aviez de gros cachets. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de faire un renouvellement anticipé qui, grâce aux mesures de prise en compte des périodes de confinement, vont peut-être vous permettre de remonter jusqu'à ces gros cachets. Mais d'un autre côté, peut-être que vous avez un calendrier prévisionnel un peu vide. Peut-être que vous avez peu de dates devant vous. Dans ce cas-là, peut-être qu'il est sage d'aller jusqu'au bout du 31 décembre pour espérer que d'ici là, l'activité reprenne vraiment à 100%. Et donc, vous profitez de ce laps de temps. Bref, vous l'aurez compris, c'est au cas par cas. Et c'est impossible de donner un conseil général. Dans mon cas, j'ai choisi le renouvellement anticipé parce que, en remontant jusqu'à 23 mois, ça me faisait plus de 700 heures prises en compte avec un excellent taux journalier. Alors qu'en allant jusqu'au 31 décembre, ils auraient trouvé 507 heures et j'aurais eu une indemnisation planchée. En gros, je perds 6 mois d'année blanche, mais j'y gagne en taux journalier. Alors, pour info, pour les intermittents que ça intéresse, j'ai filmé intégralement mon renouvellement anticipé. Je vous prépare à ce sujet une vidéo truc trucs et astuces pour vous montrer en détail toute la procédure si vous optez pour cette option. Bravo Merci, merci. La vidéo est presque prête, ça devrait sortir bientôt, donc restez aux aguets, abonnez-vous, activez la cloche pour être prévenu. Voilà, vous l'aurez compris, c'est mon quatrième renouvellement depuis le lancement de cette chaîne. Je vous donne donc rendez-vous bientôt pour le lancement de la quatrième saison de 507 heures. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'était Franck pour 507 heures. Ciao